Quelle est cette force invisible qui vous pousse à fumer En tant que fumeur, vous savez pertinemment que le tabac tue, que le tabac est très mauvais pour votre santé et vous coûte beaucoup d'argent. Et pourtant, dès que vous essayez de vous passer de vos cigarettes, une espèce de force invisible vous ramène toujours vers elle. Alors quelle est cette force La bien-pensance voudrait qu'elle soit due aux effets addictifs des produits contenus dans vos cigarettes. Et pourtant, je vous l'annonce, vous vous tirez une balle dans le pied si vous pensez que votre dépendance à la cigarette ne tient qu'à la nicotine. Car fumer, c'est bien plus que ça. Fumer, c'est un ensemble de comportements liés à des besoins et à des habitudes. Et la grande majorité de ces comportements ont été automatisés par votre cerveau et sont devenus aujourd'hui des programmes automatiques inconscients. Lorsque vous marchez, vous n'avez pas besoin de penser à quel pied mettre l'un devant l'autre pour avancer. Votre démarche a été entièrement automatisée par votre inconscient pour que vous n'ayez justement plus besoin de vous en soucier. Avec le tabac, c'est devenu la même chose. À force d'avoir répété des centaines et des centaines de fois les mêmes gestes, tous vos comportements et habitudes liés au tabac ne sont plus maintenant dans votre tête que des programmes automatiques. Ainsi, sortir un paquet de votre poche, porter une cigarette à vos lèvres, allumer votre briquet ou aspirer la fumée ne sont désormais que des programmes automatiques qui se lancent tout seuls, sans action volontaire de votre part, dès que vous faites face à certaines situations ou dès que vous vivez certaines émotions. Votre mental se met en pilote automatique et c'est donc lui qui fait naître et contrôle cette force intérieure qui vous pousse à fumer. Et si vous voulez apprendre comment déprogrammer vos programmes inconscients, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir sans sevrage tabagique » le lien dans ma bio.